Enregistrement. Allô. OK. Une, une fois de plus, euh, bienvenue à cette présentation. Ce soir, euh, c'est une présentation spéciale où nous allons parler uniquement de la promotion UNIS-114 et nous allons parler aussi euh, de quelques fonctionnalités dans le back-office. Comment reconnaître euh, la promotion parmi les temps d'autres promotions qu'il y en a dans notre back-office aujourd'hui. Et on, on a choisi faire cette promotion... Euh, cette présentation. Pourquoi Parce que on, euh, cette promotion va s'épuiser d'ici quelques jours. Donc, il est important il faut... pour nous de pouvoir parler de, parler de cela avant que ne s'expire. Donc, déjà, pour avoir... Il faut été... fermer le micro de d'Elisabeth, s'il te plaît. Oh. OK. Donc, déjà, pour parler de pour, pour, pour savoir si cette promotion existe dans votre back-office, c'est très simple. Lorsque vous avez ouvert votre compte, vous allez à la rubrique Mes Investissements, Programme d'investissement. Là, vous allez cliquer dessus. Cela va s'ouvrir. L'offre va s'ouvrir et vous allez avoir accès. Une fois que l'offre va s'ouvrir, vous allez avoir accès. Déjà, vous, avez, vous allez avoir accès à l'offre, déjà, il y a le, le, le, le, le, le Skyway Premium, on va, on, va, on va en parler plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'accès pour la promotion UNI 74, l'ancienne, l'honneur de l'anniversaire de Vinsky. Et là, tel que vous voyez, il reste effectivement un seul jour pour cette promotion, un jour 19 heures. Et qui est éligible pour cette promotion Il faut savoir que c'est tous ceux qui ont fait un investissement euh, depuis 2020, d'au moins 1 000 dollars, ou alors ceux qui disposent d'au moins 100 000 parts dans leur compte. Cette promotion est limitée, pourquoi Parce que c'est une manière comme ça d'encourager déjà ceux qui ont, euh, se sont sacrifiés pour pouvoir avoir un certain nombre de parts dans le développement de la technologie. Et ceux qui ont participé à hauteur de moins 1000 dollars à un moment donné dans le projet. Donc, lorsque vous ouvrez votre back office et que vous avez euh, cliqué sur les détails, voilà la promo UNI euh, 74. Il y a euh, déjà la catégorie UNI Light avec, avec un escompte de 74 à 80. Et là, on a le pack de 500 dollars, donc UNI Light 500 qui vous donne 000, 37 000 parts, payable sur 10 mois. Contrairement aux différents packs classiques où on paye d'habitude sur, sur 5 mois. Ici, vous avez la chance de payer sur 10 mois. Donc, pour quelqu'un qui prend un pack de 500 dollars, il paye 50 dollars par mois pendant 10 mois. Pour le pack Unilight de 1000 dollars, on ça vous donne 74 000 parts pour ce pack-là à payer 100 dollars par mois à payer 100 dollars par mois pendant 10 mois. Et le pack Unilat Unila est 3000 dollars, où vous avez la possibilité de payer, de, de payer 300 dollars 300 par mois pendant 10 mois et obtenir 22 000 parts. Donc, il y a l'autre catégorie, parce qu'ils sont classés en deux catégories. On, là, on a deux, la, la, la seconde catégorie de ces packs-là, catégorie Unipro avec les comptes 74 à 100. Ici, pour le pack de 5 000 dollars, la compagnie vous donne 370 000 parts, avec possibilité de payer 500 dollars par mois par <rire> <dix> mois. <rire> Donc vous avez la possibilité de prendre le pack UniPro 5000 ou UniPro 10000 et avec possibilité de payer ça sur 10 mois. Voilà les offres que la compagnie a mis sur pied pour cette promotion là. Et pour l'instant, il ne reste pas beaucoup de jours pour prendre ces packs là. Déjà, je vous conseille, pour quelqu'un qui va investir sur l'un de ces packs et qui va prendre simplement le pack, par exemple, Unilight de 500, il va payer 50 dollars. Lorsqu'il va réserver ce pack-là, lorsqu'il va réserver ce pack Unilight de 500, en payant simplement 50 dollars, la compagnie va prolonger sa promotion, cette promotion-ci, la promotion de tous ces packs ci pour 180 jours. Donc, il est important pour, qu pour ceux qui n'ont pas les moyens pour le moment de se sacrifier, de prendre au moins le pack de 500 dollars, ils vont payer au moins 50 dollars. Comme ça, ça va leur permettre de payer 50 dollars en réfléchissant sur les 180 80 jours qui suivent. Entre-temps, ils pourront avoir de l'argent et payer le pack le plus costaud possible. Ne perdez pas cette offre-ci, parce que si vous la perdez, c'est fini pour vous. Vous n'aurez plus cette chance d'avoir cela. Parce que ceux qui vont pouvoir le conserver, vont le conserver jusqu'à la fin de la 15e étape. Donc, à chaque fois que vous voulez un pack, vous qui avez été éligible, vous pouvez simplement aller là-bas, choisir votre pack. Donc, si vous avez décidé de sélectionner ce pack-ci, ne le négligez pas, ne le négligez vraiment pas. Là, on va essayer de payer un des packs. Je prends, par exemple, le pack Unilight 500 là. Je veux, je veux prendre le pack de 500 dollars. C'est vrai que ce n'est pas ça que je voulais, moi, prendre. Euh De la ceinture, les dollars là. Hein? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu peux avoir les dollars dans ton compte, 30 dollars. Tu me transfères là euh, Non, ça, non. Pour éviter les pertes de temps. Mm, non, non, malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai utilisé ce que j'avais pour prendre mon pack. Euh, Est-ce que tu peux alimenter un peu le compte à partir de 30 euh, sous là Je dois avoir les dollars là-bas. Si c'est rapide. Non, mais non, je peux pas. Je ne pas. Le minimum, c'est 100 dollars. Hein. Oui, je dois avoir. Euh, je vérifie un peu. Je dois avoir plus de 100 dollars là-bas. Mmh. À TRC20, j'ai 101 dollars. Mmh. Parce que je ne veux pas prendre le pack de 50 dollars là, de 500 dollars, je veux prendre pour 100 dollars une fois. Sinon, je vais simplement faire une simulation. Je demande que je vais prendre mon pack. Donc là, si pour quelqu'un qui veut, par exemple, le pack de 100 dollars là, de 1000 dollars autant pour moi, il clique simplement là pour réserver son pack. Lorsqu'il va cliquer sur inscrire, le bouton inscrire, Là, on, on signale déjà que j'ai d'autres tempéraments. Est-ce qu'on souhaite que je continue? Je clique sur « Continuer ». Et en principe, quand vous payez, il y a la page-ci qui apparaît. Là, vous voyez bien le montant à payer 100 dollars. Ici, en principe, il y a une case. Bon, parce que c'est ce parc ci que j'ai choisi, ça n'apparaît pas. Je vais essayer de voir l'autre pack de 50 dollars, ici, le pack de 500 dollars. Là, voilà le pack Unilite, par exemple. Voilà comment il va se présenter dans votre back-office. Si l'agent est sur le compte principal, vous mettez le montant là, 50. S'il est, est, est plutôt dans le compte bonus, agent, vous mettez 50. Et lorsque vous mentionnez directement, il y a le bouton Régler qui apparaît. Vous cliquez simplement sur Régler pour continuer. Là, je ne peux pas continuer parce que ce n'est pas le pack que je veux prendre. En cliquant là, vous allez simplement suivre la procédure. Quand vous allez cliquer sur régler, il y a une autre fenêtre qui va arriver. On va vous demander de, de signer. Euh, de être, si vous êtes prêt à convertir vos, vos, vos, vos 100 dollars ou 50 dollars en parts, vous validez oui. Et on vous signale que vous allez obtenir 37 000 parts pour ce pack-ci le paiement va s'effectuer. Donc, voilà de manière classique comment ça se fait, le paiement. Et une fois que vous avez fini, par exemple, votre paiement, je vais là, je vais par exemple dans un compte où j'ai déjà payé un pack, Allons-y dans ce pack, dans ce compte où j'ai effectué le paiement, ce, je crois, ce matin ou yeah. hier. Donc là, une fois, une fois vous avez fait votre paiement. Donc, une fois que vous avez pris votre pack, vous me suivez. En principe, vous allez ici au niveau de réserve à tempérament, voir la valeur de votre pack que vous avez euh, pris. Si vous venez dans la rubrique mes investissements, mes versements, vous allez voir le paiement effectué déjà. Là voilà par exemple le paiement que j'ai effectué tout à l'heure. Là vous allez voir, vous allez voir votre calendrier de paiement que vous allez simplement suivre durant les dix derniers mois, les dix prochains mois je vous, je, je vous dis. Et lorsque vous avez fait les assez paiements si, si vous revenez encore sur Là, dans mes investissements, programme d'investissement, vous allez vous rendre compte que, que vous n'avez plus le même temps, vous n'avez plus le même timing, le, le même calendrier de paiement que les autres. Ici, à ce niveau, si vous observez bien, au lieu de un jour, la compagnie a donné 179 jours. Voilà, 179 jours, 13 heures. Et avec ça, vous avez la possibilité de revenir dans cette promotion, prendre le pack que vous voulez. Si ce que vous avez pris le plus petit pack en ce moment et que vous avez maintenant les moyens, vous avez la possibilité de prendre maintenant le pack le plus volumineux possible. Là, vous avez ces différents packs qui vont rester dans votre back office durant 180 jours. Et si vous renouvelez avant la fin de, de l'expiration du calendrier, votre pack sera... Euh, votre, votre, votre promotion sera toujours valide et une fois qu'on a fini par exemple de payer un pack comment est-ce qu'on reconnaît que son pack est, est payé lorsque vous avez fini jusqu'à vous avez payé la dernière mensualité généralement et que vous avez fait les enregistrements généralement c'est ici généralement c'est ici au niveau de l'enregistrement en cours si vous voyez bien, ici au niveau de l'enregistrement en cours, c'est là où ce nombre vient se loguer. Mais lorsque vous payez encore actuellement, c'est en réserve à tempérament. Mais une fois que c'est ici enregistrement en cours, ça veut dire que euh, votre, vos parts sont déjà en train d'être enregistrées au niveau de la compagnie. Une fois que ce sera enregistré entièrement dans les registres de la compagnie, vous allez vous retrouver cela ici au niveau de en propriété. Si vous avez déjà, par exemple, des parts ici, ça va aller s'ajouter à ce qui existe déjà ici. Donc, une fois que c'est fait et que vous voyez votre, votre enregistrement en cours, vous pouvez patienter jusqu'à entre 30 et 60 jours pour que ça remonte à ce niveau au niveau de la propriété. Et une fois que c'est fait, que c'est remonté ici au niveau de la propriété, vous venez maintenant ici, mes investissements, mes certificats. au niveau de la rubrique « Mes investissements, mes certificats », vous allez retrouver votre pack à ce niveau-là. Là, voilà, par exemple, il y a différents certificats disponibles dans le back-office de cet investisseur. Lorsque dans votre back-office, dans la rubrique « Mes investissements, mes certificats », vous allez voir premièrement là le numéro du certificat, la date à laquelle vous avez pris votre pack, le nombre de parts. Si vous voyez la mention « est passée », cette mention-ci « est passée » qui apparaît. Donc, si vous voyez la mention « est passée » dans votre certificat, ça veut dire, ça, dans cette rubrique-ci, ça veut dire que votre certificat est prêt à être commandé ou à, télé, à être téléchargé. Ici, voilà, par exemple, le cas des certificats. C'est le cas, par exemple, d'un certificat. Là, il est enregistré déjà. C'est un certificat de 70 000 parts. Tout le monde peut voir. Et on peut même imprimer le certificat. Si votre machine est connectée à une imprimante, vous pouvez cliquer directement là pour imprimer, pour passer, pour imprimer votre certificat. Et aussi, lorsque vous voulez commander le certificat, c'est ici. Vous cliquez simplement sur la rubrique « Commander un certificat ». Il y a les informations qu'on va vous demander de remplir concernant le certificat en question. Et vos informations personnelles. Là, notamment, il y a le nom prénom le du destinataire, le pays. L'agglomération dans la ville où vous vous trouvez, l'adresse de livraison. C'est l'adresse à laquelle on va, on va vous envoyer le certificat. Et autant de certificats que vous avez à commander, autant d'argent aussi que vous allez les bousser, parce que pour un certificat, c'est près de 10, 10 dollars de frais que la compagnie va couper. Pardon. Donc, ici, là, vous avez déjà euh, tout votre certificat et que vous avez indiqué, la, la compagnie va couper cela sur votre, euh, sur votre compte et on va vous envoyer votre certificat. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on commande un certificat qui est déjà disponible. Donc, euh, Là, je vous ai montré premièrement, je vous ai montré premièrement comment est-ce que on sélectionne son pack promotionnel et comment est-ce qu'on euh, voit ses pas lorsque c'est déjà réglé entièrement et où ça doit se trouver. Et lorsqu'il se trouve dans la rubrique en propriété, ça veut dire que votre certificat est prêt et vous pouvez aller dans la rubrique certificat pour prendre votre certificat, pour commander votre certificat, je vous le dis. Et aussi, aussi, il y a d'autres informations que j'ai voulu partager avec vous dans le back-office, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas comment parcourir son back-office. La semaine dernière, on était sur la rubrique Nos partenaires. On revient encore là. Là, vous avez les statistiques, vos statistiques personnelles en tant que partenaire. Ça, c'est lorsque vous êtes partenaire du projet. Si vous êtes investisseur, cette rubrique ne vous concerne pas. Là, vous avez un plan de rémunération par rapport aux investissements que vous attirez dans le projet. Vous avez l'historique, vous avez l'outil de partenaire. L'outil de partenaire ici regorge l'ensemble des informations euh, qui permet aux partenaires de travailler sans problème, notamment les liens de site web, les liens d'inscription bien de présentation de la technologie, le lien d'investissement et autres. Le training ici, c'est les formations. Il y a plusieurs formations que euh, euh, Skywall Community met à notre portée. Et au niveau de boutiques que vous voyez là, la compagnie a sa boutique où elle vend des articles. Il y a plusieurs articles que vous pouvez retrouver Ici, dans la boutique, dans la rubrique « Mes investissements », là, on a parlé du certificat, il y a les coupons. Il faut savoir qu'ici, lorsqu'on dit chaque fois qu'il y a des coupons, pour vous assurer qu'il y a des coupons, venez dans cette rubrique. Là, puisque c'est une question d'actualité, on peut revenir un peu dans la rubrique « Coupons » pour que vous voyez. Là, vous voyez, là, il y a deux coupons, 100% il y a le coup avec la mention activée et l'autre sur la mention donnée. Lorsque vous voulez utiliser le coupon, si vous voulez activer en vert comme ceci, ça veut dire que vous pouvez déjà aller dans votre back office, euh, faire l'achat de votre pack et vous aurez le coupon x2. Au cas où vous ne voulez pas utiliser le coupon, vous cliquez simplement sur la mention annulée. Lorsque vous annulez le coupon, il, il ressemble à ceci, à l'autre pack qui est à côté là, à l'autre coupon qui est à côté. Vous cliquez simplement sur « Donner le coupon ».« Donner le coupon » revient à donner euh, cette promotion à tous ceux qui sont dans votre structure. Donc, si vous avez des gens que vous avez enregistrés en dessous de vous, peu importe le niveau où ils se trouvent, vous pouvez les envoyer le coupon. Donc, vous mettez l'email de la personne et vous cliquez sur « Envoyer ». Donc là, voilà les différentes rubriques. On, le programme d'investissement, c'est là où il y a, on retrouve tous les, les packs, les différents packs d'investissement. versement, c'est lorsque vous avez euh, acheté un pack, vous le retrouvez dans la rubrique, mais versement. Et on vous présente le calendrier de ce pack-là. Et notamment... Là, voilà un exemple. Là, vous venez, là, vous voyez votre calendrier de paiement. Cela vous permet de faire le suivi et de savoir les dates des, prochaines, des prochains paiements. Donc, ici, dans la rubrique, mes investissements, il y a la sur future vers futur c'est le pack que tout le monde connaît c'est un pack promotionnel qui concerne les investissements à partir de 5000 dollars c'est un pack de 5000 dollars qui a souvent une escompte un escompte assez élevé ou lorsque vous investissez sur ce parc-ci vous, vous avez la possibilité d'avoir un hologramme. Que la compagnie va mettre. ce te retourner comme ça? Et ici, vous, vous pouvez confectionner votre hologramme lorsque vous avez fini d'acheter ce pack, pour qu'il soit. et se retrouvera le musée de Marina Gorka en Biélorussie. Là, voilà, on a parcouru les différentes rubriques de mes investissements. Ici, dans la rubrique documents, généralement, lorsque quelqu'un veut investir dans le projet et vous, il veut avoir euh, les garanties et autres éléments sur lesquels il va se baser avant de pouvoir prendre une décision d'investir, c'est dans la rubrique « Documents » que vous l'envoyez à propos de la société. Dans la rubrique « Documents » à propos de la société. Dans cette, dans, cette, dans cette rubrique, vous allez voir notamment les audits que la compagnie a fait, les business plans, les états financiers. Donc, si vous vous rendez compte, là, voilà les 15 étapes de développement, le mémorandum d'investissement, de des études de fidélité, contrats d'amodiation, expertise indépendante, des rapports d'audit sur le bilan de UNISCI 2020-2021-2022, audit international, reporting standard, Et les exemples de contrats contrats de prêts convertibles, contrats de prêts convertibles à tempérament. Contrat de conseil d'investissement. Et là, vous avez les politiques du retour, politiques de traitement des données personnelles, documents de l'image, conditions d'utilisation du site web, et matériel de publicité et d'information. Donc, ici, c'est une, une, une, une partie euh, très importante. Lorsque vous avez quelqu'un qui veut investir dans le projet, il faudra toujours l'amener ici dans la rubrique documents à propos, à propos de la compagnie. Si vous venez ici sur mes documents, vous allez voir toutes vos transactions que vous avez effectuées dans votre back-office, notamment les états des finances que vous avez à faire dans ce compte-ci. Donc là, vous voyez les différents transferts et vous pouvez télécharger tous ces éléments-ci pour pouvoir garder cela. Là, vous voyez un contrat de prêt converti, par exemple, contrat de prestation de services d'attraction d'utilisateurs sur le site. Ça, c'est le contrat de partenaire. Il y a des gens dans la salle d'attente. Euh, je ne vois pas. Ok. L'idée pour Denise dit qu'il est dans la salle d'attente. Bon. Uh, ok, ok, ok, ok, oui, je le vois là. Oui. Oui, c'est bon. Donc, dans la rubrique Mes documents, vous avez toutes ces, ces, toutes ces informations. À propos de la société, ça concerne les informations de la compagnie. Donc, vous pouvez envoyer un investisseur de ce côté-là afin qu'il puisse voir toutes les informations dont il a besoin avant de prendre sa décision. Ici, si, au niveau de transactions monétaires, là, vous avez, lorsque vous cliquez sur transactions, vous avez toutes les transactions financières qui ont été effectuées dans votre compte. Alimenter le compte, ça c'est pour pouvoir alimenter le compte, pour, pour recharger le compte. Transfert de fonds, lorsque vous voulez transférer le fonds à un utilisateur ou alors à un autre partenaire dans le projet. Demande de retrait, si vous avez des dollars dans votre compte bonus, vous pouvez le retirer à partir d'ici. Et là, vous avez les références de paiement. Événements. Voici la rubrique événements. Une seconde là. Dans la rubrique événements, vous avez notamment l'actualité du projet, les horaires de webinaire et téléconférences. Donc là, si on clique sur actualité, vous allez voir toutes les informations concernant l'actualité du projet. Là, voilà les, toutes les dernières actualités qu'il y a dans le back-office. Et il y a plusieurs pages. On peut dérouler comme ça et ainsi de suite jusqu'à 139 pages. Autre euh, élément dans le, la rubrique événements, c'est les webinaires. Si on va là, on clique au rez des webinaires et des téléconférences. Vous allez vous rendre compte que pour tous les webinaires, pour tous les webinaires, c'est à ce niveau-là que vous allez les retrouver. Là, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier. Événements offline. S'il y a des informations, notamment les réunions dans d'autres pays, vous pouvez le voir dans la rubrique là. Événements offline. Là, ça charge. Là, il n'y a pas d'événement aussi. Conférence internationale. Personnalisation historique. Donc là, il y a quelqu'un, on doit bloquer le, les micros. OK, c'est bon. Maintenant, pour configurer, si vous voulez avoir certaines configurations, c'est ici, dans cette rubrique, paramètres, vérification. Lorsque votre compte n'est pas encore vérifié, vous venez dans le paramètre vérification pour faire la vérification de votre compte. Données personnelles, ça c'est vos informations personnelles. Foire aux questions, c'est une série de questions auxquelles euh, on peut notamment répondre que la compagnie a eu à a, a, a, a, a envoyer afin de pouvoir faciliter les interrogatoires des, questions, euh, de, de, des investisseurs. Là, c'est les informations légales. Comment travailler dans son compte personnel, le système de paiement utilisé? Et là, on donne les informations sur comment reconnaître les escrocs. Les systèmes de paiement. On indique qu'il y a plusieurs modèles de paiement là. Par virement, par, par transfert. Donc là, c'est. Avec ça, vous allez ouvrir et voir beaucoup d'informations concernant ces différentes étapes. Ça, c'est la légalité de Skywall Community. Toutes ces informations que vous voyez là. Dans Legal Issue. Là, ce sont les informations où, qui, vous, qui peuvent vous permettre de faire de la vérification sur Skywall Community. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent souvent beaucoup de questions et ne savent pas où vous pouvez là voilà, une série de plusieurs questions que la, auxquelles la compagnie vous donne la, de quelques réponses. Ici, euh, on a la rubrique sécurité. C'est aussi une rubrique très importante pour notre back-office. Et cette rubrique, si vous êtes novice, il faut éviter souvent d'aller là-bas. Sinon, vous pouvez supprimer les informations sur votre compte ou alors bloquer votre compte sans vous en rendre compte. Notamment ici, il y a l'authentification à des facteurs que vous pouvez mettre dans votre back-office. Vous pouvez mettre, créer le code PIN. Vous pouvez créer le code par Telegram. Vous pouvez avoir un email de secours. Code par email. Donc, ça, ce sont les différentes rubriques pour accroître la sécurité dans le back-office. Et, et dans cette rubrique, même vous avez la possibilité de supprimer ce compte ici. Donc, euh, évitez d'arriver jusqu'ici parce que le jour où vous décidez de supprimer euh, le compte, votre compte va se supprimer et vous allez perdre toutes les informations. Donc voilà, de manière euh, brève, donner tous les détails sur euh, les différentes parties du back-office. Je pense que euh, j'ai fait une mini-présentation complète du tout du back-office. il y a des questions là-dessus, on va apporter des éléments de réponse. Ou alors s'il y a des questions, des questions de manière générale, sur l'actualité du projet, on peut aussi apporter des éléments de réponse. J'en ai terminé. La parole est à qui veut la prendre? Hmm. OK, tu peux parler de la, de, de, de, de la dernière nouvelle concernant euh, la nouvelle feuille de route. Oui, tu peux profiter, tu parles de ça. Bon, c'est vrai que là, c'est difficile pour moi, parce que je ne suis pas euh, devant une machine, il aurait fallu lire les différents points de développement de 2023 jusqu'en 2030. Oui. Effectivement, mais lorsque j'ai regardé cette actualité, je sais pas si c'est déjà dans nos back-office. C'est dans le back-office. Là, c'est la dernière actualité de l'heure et c'est vrai qu'on va faire peut-être un prochain webinaire pour pouvoir aller en profondeur dessus et pouvoir échanger aussi à propos. Là, voilà, là quelques, voilà quelques informations. J'ai pris la peine d'agrandir vraiment. Donc, il y, a, il y a une feuille de route qui a été tracée pour la phase finale de développement du projet. Là, euh, il, on a commencé en 2023, à, à la date à laquelle nous sommes actuellement. On dit 2023, augmentation du nombre de contrats pour l'étude préliminaire et la conception des complexes urbains et sururbains de transport de marchandises et de passagers et d'infrastructures de UNISC District Technologies, avec une longueur totale des pistes de rails à cordes d'au moins 100 km. 2023, toujours, autosuffisance de la société d'ingénierie, une histoire de technologie grâce au fonds reçu pour le travail sur le projet de la création des complexes commerciaux. Là, on parle de l'autosuffisance, ça veut dire que la compagnie a déjà la capacité de s'auto-gérer. C'est très important. Début de l'exploitation, 2023, début de l'exploitation du premier complexe public de marchandises et de passagers Uniski String Techno, sur le territoire de la Biélorussie. Ça, c'est le premier premiers marché comme ça. 2023, lancement d'un complexe de démonstration et d'essai avec une immobile de 25 places et une escatade flexible, semi-flexible, de 2,5 km de long et de fortes capacités dans le centre d'essai et de démonstration Sky à Sharjah. Justement, c'est cette actualité qui est en train d'être traité au niveau des Émirats Arabes Unis. Déjà récemment, on a vu l'Ubus Karat, qui est déjà au niveau des Émirats Arabes Unis et qui n'attend que son installation sur les lignes. Et après cela, il y aura l'EcoFest, qui est le festival qui regroupe généralement les investisseurs à travers le monde. En 2024, la société d'ingénierie principale Uniski String Technologies commencera à avoir des bénéfices. Donc, en 2024, la compagnie commencera à avoir des bénéfices. Le, le nombre de nouveaux contrats conclus au cours d'un an dans cette période et dans les périodes suivantes, pas moins de cinq, pas moins de cinq entre parenthèses, la longueur totale des sentiers de Uniski String Technologies, pas moins de 200 km. Donc, en 2024, la société commencera à avoir des, du profit et on va générer, on va construire au moins 200 km de route. En 2024 aussi, on parle du lancement du complexe de démonstration et d'essai avec une escatade lourde rigide de 2,5 km de long, de forte capacité au centre d'essai et démonstration USKI. Là, on n'a pas précisé si c'est en Biélorussie ou aux Émirats arabes unis. 2024, lancement de deux complexes de démonstration d'essai de UNISC-String Technology avec une escatade semi-flexible, mais aussi une escatade rigide de forte capacité dans l'éco-technopark. 2025, début de versement des dividendes en espèces aux investisseurs. Donc jusqu'à présent, jusqu'à présent, toutes les informations, toutes les, tout ce qu'on communiquait dessus, c'était encore non officiel. Maintenant, Skywalk Community, avec euh, une entente avec GTI, avec lequel euh, les deux entreprises collaborent. On dit qu'en 2025, on va verser les dividendes à nos investisseurs. Et ça, c'est pour la première fois qu'on a une actualité pareille. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que non, nous-mêmes au courant de cette année, on a dit qu'on aura les bénéfices, mais c'était écrit nulle part. Parce que l'information officielle, c'est ce qu'il y a dans nos back office Donc, début des dividendes en, en espèces aux investisseurs. Les dividendes seront versés par la société de distribution de complexes de transport et d'infrastructures, Uniski String Technology, et des licences pour la technologie à code, UST, et non par la société d'ingénierie, qui, dans le cadre des projets commerciaux, exercera la fonction de développement, de conception, de supervision, d'auteur, ainsi que de travaux de recherche de la technologie. Donc, la compagnie, il, a, il y a une autre direction de la compagnie qui va s'occuper spécialement des dividendes, qui est celle qui est différente de la société d'ingénierie. 2026, début de l'exploitation des premières routes commerciales de Uniski String Technologies, construites sur les projets de la société d'ingénierie technologique en dehors de la Biélorussie donc, là, ce sera les premiers marchés visibles du projet en dehors de la Biélorussie. Ils disent aussi qu'en 2026, il y aura le lancement de la plateforme technologique pour le développement industriel et la certification de la direction à grande vitesse. Et flash dans laquelle les véhicules électriques ferroviaires seront capables d'atteindre les vitesses allant jusqu'à 500 km/h de manière officielle, mais qui peut aller jusqu'à 600 km avec obtention du certificat de sécurité pour le complexe de transport et d'infrastructure à grande vitesse. UFLASH. Je suis au niveau déjà de 2027. La signature du premier contrat pour la conception et la construction de complexes com commerciaux de transport d'infrastructures à grande vitesse U-Flash. 2027, ouverture de la première ligne de production en série mobiles et d'autres éléments com de complexes de transport d'infrastructures de qui stream technologie. Ouverture des représentations régionales pour la fourniture d'équipements euh des véhicules unimobiles, u et de pièces de rechange pour eux dans les pays où les complexes de transport d'infrastructures développées par UNIS qui seront utilisés. Donc, ça veut dire que d'ici 2027, il y aura plusieurs représentations qui seront ouvertes à travers le monde, notamment dans les pays où on a, on, on a gagné des contrats. Et là, ils vont, il y aura des pièces de rechange de. Des de, de, de, de, de véhicules qui seront disponibles dans ces lieux. En 2000, ou alors disponibles pour les co contrats qui, a, qui ont été négociés. En 2030, début de l'exploitation de la première ligne commerciale de transport à grande vitesse, U-Flash, développée par Uniski technologie Technologies. Donc, voilà en gros les différents plans que la compagnie compte faire au bon moment. Donc, ensemble, là, voilà, parcouru euh, le plan, la feuille de route euh, du projet. Il y a le, dernier, le dernier paragraphe, tu n'as pas terminé jusqu'au dernier paragraphe qui est très intéressant. Ok, je viens là. Pas des investisseurs dans la technologie de complexe à grande vitesse. Technology. On dit le projet ne renonce à aucun engagement précédent exprimé envers les investisseurs y compris le transfert d'une participation dans la technologie des complexes à grande vitesse basée sur la technologie à cordes. Toutefois, le montant du financement disponible pour l'ensemble de la période de mise en œuvre du projet a été nettement inférieur à celle qui était nécessaire. En conséquence, la part de la technologie transférée aux, aux investisseurs était proportionnellement inférieure. Tout au long de la 15e étape, tout au long de l'étape 15, la possibilité d'investir dans le projet d'acquérir et d'accroître sa participation dans la technologie de transport à solutions solution urbaine, suburbaine, de marchandises interurbaines à grande vitesse sera maintenue. Si, les en, si tous les engagements pris envers les investisseurs sont accomplis, le projet se réserve le droit d'achever l'étape 15 avant que le montant total du capital prévu pas les étapes soient attirées et de conserver les parts de la technologie pour lui-même. Bon, là, ouais. je pense que j'ai fini. Donc, à tout moment, à tout moment, le, la deuxième étape peut se terminer. À tout moment, ils ont dit que. Ils se réservent à eux seuls le droit de pouvoir arrêter la quinzième étape, sans si se rend compte que tout le nécessaire a déjà été réuni, ils peuvent décider qu'on arrête la quinzième étape. Et ils conservent le nombre de parts d'action qui restent pour eux-mêmes, pour la technologie. Et pour cette quinzième étape, il y a un milliard, comme c'est au début du texte, on parle d'un milliard d'actions qui sont mises en jeu pour cette quinzième étape. Donc, euh, ne pensez pas que, comme on a dit ici, que le, le, le plan, on a donné le plan jusqu'en 2030 et vous pensez peut-être qu'on va arriver jusqu'en 2030 avec cette 15e étape. À tout moment, ça peut s'arrêter. Voilà. S'il si y en a qui ont des questions, vous pouvez euh, poser vos questions. Pour, euh, à ajouter quelque chose, peut-être qu'il y a une information que nous avons oubliée. S'il y a des questions concernant euh, la présentation de tout à l'heure, n'hésitez pas de poser vos questions. Oui, il y a les. Je, je vois qu'il y a les mains, il y a les, il y a les mains levées. Il y a uh, HP qui peut prendre la parole là. Il peut de, ouvrir son mm. micro. Mm. Oui, qui a ouvert? C'est le qui, qui a qui a ouvert? Il a ouvert la. HP a déjà ouvert. Il peut... mm. Non, euh, Alain, je vais, je vais arrêter l'HP. Hein. C'est toujours moi. OK. Bon. Euh, C'est concernant un peu la présentation déjà, merci. OK. Oui, et si on pouvait toujours le faire, justement, quand il y a des, des, des nouvelles comme ça, tu vas nous présenter un peu comment il faut procéder, parce que justement, le bac, on fait, a toujours euh, compris des prix pour beaucoup qui ont du mal parfois souvent à bien à bien faire des procédures vont un peu comme si vous avez parlé euh, mais moi j'aimerais revenir un peu sur les coupons oui, oui. voilà et parce que je, je n'ai pas bien saisi la partie le rôle normalement des coupons il y a déjà ça d'abord ça c'est la ma première question et secondement, maintenant moi je voulais savoir bon maintenant euh, une fois par exemple que les euh, par rapport un peu à ce qui est en train de se la, la promo la promo une fois que as terminé par exemple un peu mm -hmm. d'investir mm. bon maintenant si si, par exemple, tu, tu ne termines avant, est-ce qu'il y a une augmentation de part? Déjà, il n'y a pas d'augmentation de part pour ces parce que vous avez terminé tôt. Que vous terminez en respectant le calendrier, vous terminez avant, il n'y a pas de différence. Mmh. Ouais. Et concernant le, le coupon, ouais. oui, oui, je voudrais en fait un peu que tu reviens un peu dans les explications. Oui, donc ici au niveau des coupons. Les coupons, c'est toujours une promotion. Mmh. C'est une promotion qui, paie, qui donne la possibilité euh, à un investisseur d'augmenter ses parts dans le projet. Il y, a, il y a plusieurs types de coupons. Notamment, il y a le coupon 100% qui vous donne euh, mmh. euh, euh, en plus de vos actions classiques, d'avoir les actions x2. Donc, vous prenez un pack la compagnie vous multiplie ses actions à la fois deux lorsque vous détenez le coupon 100%. Lorsque vous détenez le coupon 50%, on vous donne la moitié. Donc, en plus de votre pack, la valeur de votre pack, on divise la moitié, on vous donne cela en bonus. Et le coupon 20%, c'est la même procédure. Okay. Donc, si je comprends bien si ce coupon-là, en fait, il est dédié au, au, au, au, au pack classique ou bien au il pack est dédié classique. En même temps que... Il est dédié uniquement de pas classique. Oui, uniquement de non, pas si classique. Je comprends bien. Ok, donc si je comprends bien. Euh, on ne euh... peut pas doubler une promotion sur une autre promotion. <rire> justement, c'est la mode. Justement, là où j'ai failli en venir. Justement, donc on ne peut pas doubler. Voilà. Ok. Mais par contre, bon, maintenant, peu, par rapport un peu à l'anniversaire d'Anatoly, de, de, de, de par rapport à son, à, à sa promotion là. En fait, <rire> moi, je voudrais savoir. Si. Bon, par exemple, un peu, tu as terminé ton, tu vois, un peu comme tu disais, un peu, bon, reviens un peu, un peu sur les, sur les, sur la présentation du, du, du pack, de voilà, et, voilà, le pack qu'on est censés prendre. Alors, par exemple, si la personne, par exemple, réussit, bon, par exemple, à prendre par exemple, les, les le, le les, les, on appelle ça comment Voilà, les Unipro là. Non, reviens, remonte un peu. Ici. Thanks. Viens ici. Voilà, oui, Unilight. La voix. Oui, oui, oui. Non, non, pas like, light, like. light, Unilight. Là. Voilà, voilà, oui, voilà. Par exemple, il prend un unilight, tu vois? Il termine son unilike, tu vois? Et par la suite. Donc, ce qui veut dire qu'il peut uproider. C'est ça? Déjà, ici, il n'y a pas possibilité d'upgrader. Vous allez simplement prendre un nouveau pack mm. Ok. Donc, peut, mmh. lorsque, puisque le plan, le plan de versement, c'est sur 10 mois, il mmh. peut prendre son pack, sachant qu'il a 10 mois pour payer, mais il faudrait qu'au mmh. bout de six mois, mmh. qu'il puisse renouveler son pack, un nou, prendre un nouveau pack. Ou alors s'assurer d'achever dans les six mois bon, les okay. packs bon. en 10 mois et prendre un autre pack. Mmh. Okay. Bon. Ou alors cheminer avec, ah, uh -huh. avec les deux pas au même moment. Cheminer avec les deux packs jusqu'à ce qu'ils puissent épuiser un uh -huh. et continuer l'autre, ainsi de suite. L'essentiel est que ah, okay, voilà. Juste. lorsque les six mois Juste passent, seulement. il faudrait réserver, penser à réserver un pour garder la promotion. Tout le monde oui, n'a oui, pas, oui, oui. pas cette chance d'avoir cette promotion-ci, mais nous qui avons ça faisons l'effort de regarder. Mmh, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Là. Par exemple, un peu, euh, tu as dit qu'on peut jumeler les deux, donc il y a la possibilité de jumeler les deux. Oui, je peux prendre le pack de... Puisque je sais qu'on va prolonger, je peux décider d'abord peut-être actuellement si, si je n'ai pas les oui. moyens, prends d'abord simplement le pack de 500 dollars. Oui. Tu payes 50 dollars la première mensualité. Je paye, hum. je paye, je paye, je paye. Peut-être à la quatrième ou la cinquième mensualité, je me rends compte que j'ai l'argent. Soit je solde entièrement tout le pack de 500 dollars, hum. soit je, le, je laisse ce pack de 500 dollars, je prends un autre pack. Hum. Ce que la compagnie me donne. Et, là, Et en ce moment, je paye simplement les deux packs au même moment, en respectant seulement les calendriers de chacun. Donc ce qui veut dire maintenant au niveau des, au niveau, au niveau des jours, on... Voilà, justement, c'est là où moi je voulais un peu me dire. Donc, ce qui veut dire que normalement, les jours doivent normalement augmenter. Oui, pour ce parc-là, les jours vont augmenter pour ce parc-là. Tu auras 10 mois pour ce parc, le nouveau parc que tu vas prendre. Mais sinon, ton, autre, ton ancien parc que tu payais déjà mensuellement, son calendrier aussi ne sera mmh. pas. Ah, ok. Ah, là, là c'est bon. Là, maintenant, mmh. je sais de bien comprendre maintenant. Parce que j'étais un peu. Un peu Ok. Mais j'ai bien saisi, j'ai la possibilité. Ok. Oui, Léopold. Oui, on te suit. Allô, Léopold. Bon, peut-être il n'est pas à côté en fait, de téléphone ou alors, il a un problème de réseau. On m'entend bien, maintenant. On bien, maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon. Là, moi, son micro est toujours fermé. Oui, mais là, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, oui, là, on te suit. D'accord. Maintenant, par rapport à la, la feuille de route que tout à l'heure, vous avez cité. Oui. Alors, c'est pourtant dit que, euh, quand on plaît, est-ce que les dividendes seront payés en 2025 ou bien les dividendes seront payés et que... Ça, c'est un, un autre dividende qui sera payé, je ne comprends pas. Les dividendes seront payés en 2020. Parce que nous, on a divulgé à tous nos fioles et autres, que les dividendes seront payés d'ici, par la grâce de Dieu, à la fin de cette année. Oui, tout le monde bon. avait parlé de, 2000, de cette année. Tout le monde avait parlé de cette année. Mais mmh. tout ça, ça, ce sont les informations qu'on recevait, on recevait lors des webinaires qui n'étaient pas des informations officielles. oui. Mmh. Mais actuellement, l'information est officielle, que ce sera 2025. On ne peut pas se fier à ce que les commentaires que les gens racontaient dans les webinaires, parce que ce pas, ça ne faisait pas foi, puisque la compagnie elle-même n'avait pas encore annoncé cela de manière officielle. Et l'information qui est fiable, de laquelle moi je me refais et que je peux valider, c'est celle qui est dans nos back office actuellement. Ah, d'accord. Ok, d'accord? D'accord. On wow, va ça s'en ça, ça tenir à ça et puis voilà, je crois que... Il ne reste que 18 devons... eh, mois. Eh, eh, eh. Il ne mm -hmm. reste que 18 mois. Ce n'est pas sûr mm -hmm. qu'on va continuer l'investissement. On va passer tel que c'est, tel que je vois le truc. Euh, mm -hmm. D'ici, il n'est pas exclu qu'au courant de l'année... au plus tard, 2024, le financement soit achevé. Mm -hmm début 2024, les euh... financements soit achevé. Ce n'est pas exclu. Mmh. Oui, c'est ce vrai. Okay. OK. Donc, euh, moi, on doit, on doit reformater encore l'esprit de, de nos fioles qu'on a dit que, voilà, jusqu'à la fin de cette année, les gens seront payés. Donc, il faut qu'on reformate encore leur esprit voilà, et les, les encourager pour dire que, voilà, voilà, le, le, le, comment on appelle l'information qui est, qui est officielle. Effectivement, l'information officielle, c'est ce qui est dans le back-office. Si ce n'est pas dans le back-office, c'est que ce n'est pas officiel. Ok, ça marche. Okay. C'est vrai que tellement on a attendu les dividendes que lorsque on suivait seulement une information qui n'était même pas officielle, on était obligé seulement de publier. Hein. Donc, on va simplement patienter. Il ne reste plus que ces 18 mois. On a l'impression que 2025, c'est encore loin. Ce n'est que 18 mois. 18 mois, c'est ce qui est sur chaque, chaque mois qui passe. On sait que c'est moins un mois. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que euh, nous arrivons à cette date-là. Est-ce qu'il y a encore des questions Bon, s'il n'y a pas de questions. Est... Oui. Alors, oui, Christian. Eh bien. Hein? Oui, Oui. Oui, oui. Euh, par rapport aux dividendes, là, je veux savoir. Oui. Il, y a, il y a un critère là où on dit il faudrait euh, qu'en 2024, 2024 oui, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'on ait perçu au moins les 5% de, de, de, de. Les 5 des entreprises, je veux dire des, des contrats, Oui. Comment ça Je ne sais pas comment, comment expliquer ça. Je dis comment est-ce pas bien, ça parce que moi, je, pas bien à là. Euh, je reviens encore un peu à ce niveau-là. Je pense que ce sont les marchés gagnés. Ils, ils ont dit que si on a euh, l'équivalent de 10 milliards, je pense, de dollars, 5% sera retranché pour, pour l'avancement des travaux. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui. Ouais. Qui, Ils ont dit que s'ils ont 10 milliards, en fait, le 10 milliards, c'est les Lorsqu'ils auront déjà 5% d'avance par rapport aux 10 milliards de valeur des commandes reçues. Parce que lorsqu'on fait une commande, il y a les avances qui se font. Et ils sont en train de dire que lorsqu'ils auront déjà 5% de ces avances-là, 5% des 10 milliards, qui est 500 millions, comme ils ont mentionné dans, euh, dans, le, dans le texte, bon. voilà donc les différentes choses qui vont suivre. Ils vont travailler sur l'entrée en bourse, ils vont travailler sur euh, le, le partage, ils seront déjà aussi en train de travailler sur le partage des dividendes. Et euh, la troisième option, pour euh, les, les, les actionnaires, ils pourront commencer à voir comment ils peuvent procéder au rachat des parts. Ils permettent aux actionnaires de revendre leur, leurs actions avec une valeur nominale proche, avec une valeur proche de la valeur nominale. Nous savons que la valeur nominale d'une action, euh, c'est un dollar. Ils disent qu'ils ils, ils vont travailler sur la possibilité maintenant, pour que les actionnaires puissent revendre leurs actions à une valeur proche de la, de la valeur nominale. Moi, quand j'entends « proche », je me dis, si lorsqu'on ouvre la bourse interne, par exemple, parce qu'il s'agit bien de ça, on se dit, euh, si on ouvre la bourse interne et qu'on dit que la, les actionnaires ont la possibilité de vendre leurs actions, même si c'est 0,3 ou 0,4 dollars, c'est pas mal, hein Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. c'est un peu ça, c'est ça, c'est ça, euh, leader. Donc, ils disent que lorsqu'ils auront perçu 5% d'avance, parce que lorsqu'on a un contrat, le pays fait d'abord une avance. Effectivement. Hmm. Ouais. Ok, ok, ok, là, c'est bien compris. Ok. Mais mais, mais mais il est possible, trop bien aussi, d'encourager de, de, les gens à vendre des actions. Hein. Non, vraiment. Parce que même si, même si, tant que la société existe, que moi je ne peux pas vendre mes actions, parce que déjà gens ont attendu longtemps pour ça. Et c'est encore parce qu'il faut avoir un peu quelques dollars dans les poches entre avoir quelques dollars qu'on aujourd'hui et demeurer là où le dollar est produit et de là, là où ça se produit que d'avoir un sûr. dollar dans la porte Bien, bien sûr, bien moi sûr tu as Aussi, ce que je vais dire c'est quoi si vous voyez déjà une entreprise décider de racheter vos actions il faudrait très faire très attention ça veut dire que la compagnie est sûre de ce qu'elle fait elle est sûre de la réussite de ses activités voilà pourquoi elle vous demande, elle demande de revendre. Elle veut rester avec le maximum d'actions hein, possible. possible Donc, pour ceux qui vont vendre, vraiment, ce sera le regret. Ce sera le regret. Mais, et, non, et surtout que cette opération va se passer avant d'entrer sur le marché boursier. Ah. Et mais comment on sait que l'homme est toujours assoiffé d'argent Effectivement. Voilà, ça va toujours. Et, et ils ne vont pas voir euh, parce que l'argent en font, hein, pour ceux-là qui, surtout qu'on va tenir un dollar, bon, voilà, Oui, il va dire, bon, moi je vends. <rire> ah, mais oui, pour là, ceux-là qui n'ont pas l'éducation financière, euh, eux, là, ils, seront, ils, ils auront les cheveux tendus dans le temps de temps tous les côtés. Beaucoup seront tentés de vendre lorsqu'ils vont sentir que ça va atteindre un certain montant. on dit qu'ils il faire du projet. Ça ça va que c'est une erreur. Voilà justement parce que dans, dans, dans le financement en fait, pour, attirer, pour, pour attirer le miel les, les, les, les abeilles, tu vois, dans le nid, qu'est-ce qu'ils font ils vont, ils vont forcément présenter des, des, des, on a comment? des bonnes choses. Après qu'une fois que quand ils récupèrent ça, ils sont ils sont ils sont, ils sont très bénéfiques. De, de, de, de, de de... Donc, ce que je si suis en 2025, il y aura plusieurs options qui vont se présenter. Ce que nous devons faire actuellement, là, c'est maximiser. Pour ceux qui croient encore que ça va réussir, parce que moi, j'y crois comme fait. Je veux simplement augmenter mes actions sans réfléchir. D'ailleurs, que j'ai un objectif personnel à atteindre. Il nous faudrait dépasser le million pour commencer à, respect, à rester tranquille. Parce que j'ai essayé d'évaluer euh, si seulement on a déjà 10 milliards de, sous la main et qu'on retire simplement les 5, 5 là. Et on, on suppose que c'est ça qui va donner les dividendes. En faisant le calcul sur 400 milliards, vous allez vous rendre compte que ça fait 0,001. Qui peut être la valeur des, des actions en ce moment-là sur le marché? J'ai estimé que le 5%-là peut être l'argent après avoir fait tous les calculs et c'est n'est que le bénéfice là-bas. Mais un conseil, pour ceux qui sont sages, ils peuvent garder leurs actions, même 5 ans, même 10 ans, avant de, avant de, de, de, de, de vendre petit à petit au fur et à mesure ce qu'ils veulent liquider. Peut-être parce qu'ils veulent vivre avec, mais la grosse partie doit être gardée pour nos enfants et nos petits-enfants. Il oui. y a encore Alors, des moi questions. Je voulais... oui, oui. Alors, moi, je voulais savoir, mais quand, quand, quand ils vont rentrer en bourse, Bon, j'espère qu'on aura des 8 millions. On va toujours continuer, hein? <rire> Ou bien les dividendes Parce que... Non, en fait, je voulais dire, j'espère qu'on aura, on sera toujours à à la projet, à la projet des des news. Alors, oui, de les webinaires. Oui. Les webinaires. Oui. Oui. Ah. En principe, oui. Puisque euh, Skyward Community, par exemple, ne va pas s'arrêter à ce niveau. Lorsque euh, mmh. le, le, le transport va fonctionner, on va faire les investissements de les projets ciblés. Il y aura les investissements ah, de les okay. projets ciblés. Mmh. Il y aura, par exemple, U-Space qui sera lancé. Ouais. Il y aura d'autres activités que la compagnie va, va, va mettre sur pied pour pouvoir entretenir ses investisseurs. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Okay. Okay. On espère que Coca-Cola continue toujours à faire les webinaires. Ça, c'est sûr. Avec, maintenant, c'est fermé. Ça ne s'est plus les webinaires ouverts comme ceci. Mais ça, c'est avec les investisseurs. <rire> c'est avec les investisseurs. C'est avec les investisseurs. Uniquement. uniquement. Donc, ceux qui sont actionnaires. Ceux qui sont actionnaires. Il y a les, certaines informations qu'on leur donne, qui sont les informations clés. Ok, ça marche, bon. Il y a des questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on a fait l'essentiel pour aujourd'hui. Et aussi, on va puisqu'on s'approche déjà aussi de la fin du financement, qui est la dernière étape, on va travailler beaucoup sur le back-office. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent même pas comment ça se passe. Oui, oui, c'est vrai. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses, des petits détails qu'il faudra qu'on qu qu puisse connaître. Par exemple, lorsqu'on prend, par exemple, les coupons, lorsqu'on paye la, son pack avec les coupons, généralement, il y a deux, la, il y a deux, deux parties de parts. Il y a une partie des parts qui va dans le compte par bonus et l'autre qui est enregistré normalement. Et si celui qui est parti dans le compte par bonus, on ne l'enregistre pas son certificat ne sera pas disponible. Donc il faudrait aussi aller enregistrer celui-là. On va voir ça peut-être de la présentation dans les autres webinaires. Et aussi, je n'ai pas un cas sous la main, là, de mes Bacofi. Justement, Alain, ce, ce, euh, euh, je ne sais pas si c'était le webinaire de la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est d'un qui avait, qui avait justement parlé de ça, parce que moi, je n'avais pas compris un peu, parce qu'il y a un qui avait posé la question, mais comment se fait-il que moi, j'ai acheté, et puis, euh, euh, comme il n'avait pas activé, justement, il ne connaissait pas, même moi-même, même au moment donné, j'ai dit oh, mais donc, il y avait même euh, quelque chose qu'il fallait activer lors de, de je, je dis, ah, vous voyez que vraiment, quand on n'a pas l'information, <rire> en tout cas, on, on laisse les actions, comment on peut dire, dans l'air. Hein. Mmh, mmh. Donc, parce que ça là il faut quand même donner quand même euh, comment ça se passe. C est, c est, je crois que c'est important. Donc il faudra toujours regarder le compte par bonus pour voir s'il y a des actions là-bas, des parts là-bas pour pouvoir les enregistrer. Bah, tant que ce n'est pas enregistré c'est là et ça ne fait pas partie de votre portefeuille. Tout ce qui vous appartient, c'est dans la rubrique en propriété, lorsque vous avez fini votre investissement. Et que tout a été enregistré normalement. Oui, Alain. Alain oui, là, comme tu as si bien dit, parce qu'il faudrait montrer un peu comment on fait, comment, comment on active son compte, son compte pas bonus, là. Oui, il faudrait, il faudrait peut-être que euh, c'est que sur l'ordre des prochains webinaires, j'aurais, il faudrait que je puisse achever un de mes packs. Si j'ai achevé un de mes packs, peut-être d'ici un mois ou deux mois, je vais achever un des packs là. Sans doute, je vais programmer une réunion, une, une présentation, juste pour enregistrer, comment, comment enregistrer les comptes par bonus. Bon, peut-être si actuellement, là, je dois regarder. Je dois voir un compte où il y a ça. Dans ce compte, il n'y a pas. Vous voyez, compte pas, bonus, agent, c'est zéro. Je vais regarder un peu dans un autre compte, la voix. Je dois voir ça. Non, dans... je vais. Une seconde là. Vous voyez mon écran toujours non? Oui, c'est bon. Je vois dans ce compte-ci, voilà. voilà. Là, vous voyez, compte par bonus. Il y a 12 000 parts. Ces 12 000 parts, ne sont pas encore enregistrés. Je n'ai pas enregistré cela. Pourquoi Parce que il y a des bonus qui arrivent encore dans le compte par bonus lorsqu'il y avait fini d'autres paiements. Lorsque tout ça sera accumulé ici, je clique simplement ici, sur le lien-ci. Vous allez voir, vous voyez là, non Lorsqu'on clique dessus, il y a la mention inscrit là qui apparaît. Et on clique sur inscrit pour enregistrer. Ce n'est pas différent lorsque vous avez fini votre pack. Lorsque vous, Si je clique sur inscrit là, ça s'ouvre comme à la, à la fin de ma dernière... Lorsque j'ai fini de payer ma dernière mensualité. Et là, vous enregistrez votre pack. Donc, si vous avez enregistré votre pack et vous voyez encore la, les parts dans le compte par bonus, vous enregistrez au même moment. Tout ça va venir s'accumuler ici au niveau de l'enregistrement en cours pour former un seul certificat. Mais si vous avez laissé plus d'un mois,